Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire une recherche dans la base documentaire de l'éditeur Elsevier. Cette base est intéressante pour les professionnels de santé car elle permet l'accès à un grand nombre de publications médicales françaises et étrangères et contrairement à PubMed, l'interrogation peut se faire en français. Pour faire une recherche, c'est très simple. On indique ces mots-clés dans le champ de recherche et on lance en cliquant sur la loupe. J'estime avoir trop de résultats. Je peux alors limiter par année, par type de document ou par titre de revue. Pour accéder à l'article, il suffit de cliquer sur le lien PDF. Pour affiner les résultats, je peux passer par la recherche avancée. Ainsi, au lieu de rechercher dans tous les champs de recherche, je peux limiter ma recherche au titre, au résumé ou au mot-clé de l'article. Je peux sélectionner certains types d'articles, Article de synthèse ou article de recherche, résumé de conférence ou le guide de bonne pratique. Je lance la recherche. J'obtiens moins de résultats, mais ces résultats peuvent être plus pertinents. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Bonne recherche documentaire. À bientôt sur Doc2Bib.